Bonjour à tous, donc c'est à mon tour de, de vous faire une présentation, euh, peut-être un peu moins technique. Euh, J'espère que, que la qualité de ma connexion euh, assurera le, la, la, la qualité de, de la visio pour vous et du son. N'hésitez pas à poser vos questions un peu en avance euh, sur texte, euh, sur Twitter, euh, pour qu'on ait le temps de les rassembler et d'organiser les temps de, de questions après. Aujourd'hui je vais vous parler d'un nouveau projet, une nouvelle contribution que, que Dalibo euh, apporte à la communauté PostgreSQL autour des, des databases de a service. Donc, dans le but de libérer un petit peu cet écosystème qui, qu on le verra, n'est pas si, pas si ouvert que ça. Donc, Je me présente, je suis Étienne Bersac, je suis développeur chez Dalibo, euh, je, particulièrement pour le projet LDAP2PG et puis aussi sur le, le projet Tenboard. Ça fait bientôt 4 ans que je suis chez Daibo. Euh, c'est parti. Donc je vais commencer par euh, d'abord présenter, enfin euh, se mettre d'accord tous ensemble. Qu'est-ce que c'est un database as a service Qu'est-ce que c'est Quel intérêt euh, Un peu aussi, la, l'actualité, un regard sur aujourd'hui l'état de l'art. On va faire un petit tour euh, sur euh, ce qui est possible si on veut euh, intégrer un, le, le cloud pour gérer PostgreSQL dans son dans son infrastructure et à partir de là bah, aboutir à, à, à l'idée de la, la proposition de Dalibo, ses, ses intérêts, ses, ses avantages et euh, je passerai rapidement donc, donc euh, sur une petite euh, carte d'identité de Cornac mais ce sera pour vite passer à une démonstration directe donc j'espère que euh, le, l'exécution de la démo n'impactera pas trop la, la vidéo. Allez c'est parti donc d'abord, qu'est-ce que c'est un DB AAS Donc comme tous les AAS, c'est un service de type cloud computing, à savoir que c'est ce nouveau mode de consommation de, de services à, à mi-chemin ou une synthèse de, de l'infogérance et de l'hébergement. Donc DB pour database, bien sûr, c'est-à-dire que ce n'est pas seulement PostgreSQL, mais ce n'est pas seulement relationnel non plus mais euh, ça va être assez spécifique sur euh, bah, le cycle de vie de, euh, des bases de données. Les, les, les points importants euh, de, qui, qui ont permis cette évolution technologique, c'est l'API donc un des bases services sans API c'est plus vraiment un des bases de services euh, l'API qui va permettre de consommer euh, le service en ligne de commande avec des outils de infrastructure as code etc la console web un peu comme les bons vieux managers des, des interfaces des hébergeurs qui s'appuie elle aussi sur l'API <coughs> et enfin euh, l'automatisation c'est vraiment l'idée du cloud c'est que toute la partie opérationnelle du service, elle va être gérée de manière on va dire, opaque, automatisée en tout cas pour l'essentiel des, des cas, et euh, tout, tout en permettant une plus grande autonomie des utilisateurs grâce au libre service. En fait, cette API, contrairement au bon vieux ticket euh, ou bien au, au, au mail envoyé à l'équipe d'infogérance, euh, va valider des euh, paramètres, va permettre de, de planifier quasi instantanément ou bien une date voulue des opérations sur le service. Donc le libre service, c'est quelque chose qui est vraiment le nouveau contrat du cloud, hein, c'est-à-dire euh, les opérations euh, l'équipe op opération elle va être plus indépendante parce qu'il y a l'automatisation, elle va être plus sur les choses pointues, sur les cas particuliers, tandis que les utilisateurs, grâce à cet automate, vont être plus autonomes pour accéder au service. On peut être dépendant de la charge de travail des opérateurs, en tout cas moins. Et dernier point, pendant une longue période, c'était un peu le tout, tout au public. Il fallait que tout le monde exporte son infrastructure dans le cloud public, c'est-à-dire chez Amazon, chez Google, etc., chez les grands. Et finalement, il y a un peu, je pense, un retour à la réalité, c'est-à-dire que le, les infrastructures privées retrouvent un peu leur... leur leur lettre de noblesse, on va dire, mais surtout leur reconnaissance en termes de qu'elles ont leur... Il y, a des, il y a des contraintes, parfois légales ou parfois simplement politiques internes. On ne veut pas tout mettre en public, on ne veut pas tout mutualiser. Aussi parfois des questions de performance, tout simplement. Et euh, donc, euh, même les grands comme AWS euh, ou Microsoft ben, s'attaquent à ce marché-là qui, en fait, est énorme. Quand on regarde en valeur par rapport au public, beaucoup de choses, simplement, sont gérées en interne et c'est normal puisque L'informatique, c'est stratégique pour beaucoup d'entreprises et de plus en plus. Et ce retour aux infrastructures privées, ça nous, finalement, ça rebat un peu les cartes. Il n'y a pas besoin, ça abaisse la marche euh, d'accès à ce nouveau contrat euh, cloud, euh, contrat d'usage, à ces nouveaux usages. On peut les avoir chez soi sans euh, être un grand hébergeur avec des énormes data centers un peu partout dans le monde. Euh, et donc ça réouvre à la concurrence notamment, donc euh, je pense à Oracle qui, euh, qui pousse aussi IBM aussi qui, qui entre dans ce marché là et, mais c'est aussi euh, une concurrence pour le logiciel libre alors avant de faire un tour de marché on va regarder qu'est-ce que ce serait notre DBA de service idéal On a déjà un DBA de service qui gère PostgreSQL et qui fournit PostgreSQL et pas un fork, pas un clone compatible pas une surcouche PostgreSQL ou quoi on veut vraiment PostgreSQL pour euh, sa qualité, c'est vrai. On a un très bon SGBD avec PostgreSQL, il ne faut pas s'en cacher. Mais aussi euh, par, par rapport au logiciel libre, à la communauté, à la contribution, c'est aussi une question de souveraineté sur le logiciel. Et enfin, euh, c'est PostgreSQL communautaire, ça veut dire que tout l'écosystème PostgreSQL, en particulier les extensions, etc., va pouvoir être euh, utilisable. C'est sûr que sur des, des, des forks ou des clones, parfois, ça ne fonctionne pas. Logiciel libre, bien sûr, euh, donc logiciel libre pour PostgreSQL, mais pas seulement pour aussi le DB as a service lui-même. Logiciel libre aussi, euh, ça veut dire souveraineté, donc l'exploitation interna internalisée. Ça veut dire que c'est ce, certes un cloud privé, mais je ne file pas les clés de mon cloud à, euh, à un prestataire externe. Surtout si euh, ce prestataire est soumis à des lois euh, américaines qui l'imposent quand même pas mal de, de portes ouvertes euh, pour l'administration américaine ou des choses comme ça. Euh, donc, aussi, l'exploitation internationalisé, c'est euh, retrouver finalement ce contrat cloud dans, euh, dans notre entreprise, entre des équipes d'exploitation et des équipes euh, qui vont être utilisateurs, consommateurs. Enfin, rester quand même euh, compatible, c'est-à-dire euh, ne pas réinventer un autre cloud qui serait tout à fait interne, spécifique ou un peu de niche. Être intégrable, c'est-à-dire euh, ben, euh, pouvoir profiter de tout l'écosystème cloud existant, tous les outils euh, qui existent. Maintenant que le cloud est quand même une technologie assez mûre, euh, assez répandue, il y, a, il y a quand même un écosystème très riche, on ne voudrait pas euh, tout réinventer, il faudrait plutôt euh, juste vraiment se préciser se concentrer sur nous, ce qui est intéressant sur PostgreSQL, sur la base de données. Et enfin, accessible, c'est-à-dire que ce n'est pas parce que euh, c'est du, du, du cloud privé qu'on euh, qu a cette souveraineté, cette liberté qu'on doit sacrifier sur le, le confort d'usage. Donc ça, on parle d'interface, on parle de, euh, de fait d'avoir des, des concepts qui sont connus, euh, etc. Donc voilà, après, avec cette petite liste au Père Noël, on va pouvoir faire un petit tour du marché. Donc voilà en gros un peu les, les différents strates de, de, de solutions qu'on a. Dans un premier, bon j'ai quand même pas sauté la, la première strate qui serait bah, les grands du cloud. Alors en fait, pour dire les grands, il n'y en a que deux qui sont vraiment sérieux sur le, sur le cloud privé. C'est AWS avec sa solution Outpost, euh, qui aujourd'hui est quand même bien, bien mature, et Azure Stack de Microsoft. Donc. Euh, donc bien sûr tous les deux ne sont pas libres, euh, par contre font des API qui sont bien reconnus, avec un, un écosystème riche, et par contre la console, l'interface web, elle est centrale. Il faut bien comprendre que l'idée c'est de, de fournir son infrastructure à AWS et Azure, et en retour, il garantit que c'est exclusivement utilisé euh, par soi-même. Deuxième euh, type de, de solution, c'est les solutions des spécialistes, donc Arc de EDB, Scalefield de Cybertech. Et puis il y en a pas mal quand même, il y a vraiment le choix. Crunchy en a plusieurs aussi. Donc malheureusement, souvent ils ne sont pas libres, pas totalement libres. C'est quand même toujours mieux en termes de souveraineté que, que les grands du cloud. Pour les API, ben, souvent c'est basé sur Kubernetes, c'est rarement des API compatibles. Et par contre, souvent il y a une console, une console qui est propriétaire et qui fournit beaucoup et qui est parfois très bien faite. Après, on arrive sur les solutions euh, vraiment open source. Donc, euh, en fait, on assure essentiellement deux. Euh, les opérateurs de Crunchy et Zaledo sont des opérateurs pour Kubernetes exclusivement. Il y en a un autre, il y en a un troisième, je ne sais plus lequel. Mais les deux gros qui sont, qui sont on va dire, qui ont le vent-poupe, qui ont, qui ont la, le, le regard concentré de la communauté, c'est quand même ces deux-là. Alors, oui, c'est libre. Alors, il n'y a que l'opérateur qui est libre il n'y a pas de console. Et puis l'API, en fait, l'API, c'est Kubernetes directement avec le, le YAML, etc. Alors Crunchy a quand même un, une clé, un outil de commande. Euh, donc tout ça, il est centré sur Kubernetes. Donc derrière, il faut tirer aussi tout, tout ce qui est Kubernetes. Enfin, ce qu'on sous-estime, c'est les solutions maison. Il y en a beaucoup plus qu'on ne le croit, euh, notamment euh, pour euh, gérer à base de VM. D'ailleurs, AWS RDS est basé sur des VM. Et j'ai mis libre parce que dans la mesure où l'utilisateur est propriétaire de son logiciel, il est libre, c'est bien ça qui est important. Par contre, effectivement, ce n'est pas communautaire, ce n'est pas public. Et bien sûr, bah, API console, ça dépend. Donc, voici notre nouveau pro, nouvelle contribution, c'est Cornac, son nom de code. Euh, il s'agit d'un service et d'une console pour implémenter un des bases de service PostgreSQL, donc un service euh, qui va implémenter l'API de Amazon RDS. On a choisi d'être compatible RDS pour profiter de tout l'écosystème et même de profiter du SDK de RDS, tout simplement, pour développer le produit. Et une console en web, en JavaScript, qui, euh, qui s'interface avec spécifiquement euh, ce logiciel, mais qui fonctionne aussi avec euh, Amazon RDS. Ce projet, bien sûr, est libre et public. Je pense qu'il y en a déjà qui ont cliqué sur le lien, ou qui ont tapé le lien dans leur navigateur, plutôt. Euh, et euh, enfin, euh, il y a une partie assez intéressante, c'est que c'est très à la table sur comment vous déployez PostgreSQL. Ça c'était un point important. L'idée, ce n'était pas, contrairement par exemple, aux opérateurs Kubernetes, de dire c'est comme ça qu'on déploie PostgreSQL. C'est de se concentrer sur l'automate, l'API, la console et de laisser la partie implémentation du déploiement euh, à l'utilisateur. Je vais donc euh, passer immédiatement, sans plus attendre, à une démonstration. Donc, voilà notre petite console. Je vais commencer par m'identifier. On se identifie avec un, une adresse électronique. Ce sont des utilisateurs qui sont euh, gérés avec l'API euh, IAM. Donc, c'est une API AWS qui est aussi implémentée pour gérer ces utilisateurs. Je me connecte. Voilà, donc j'arrive dans une, euh, la première euh, partie de cette euh, première page de cette console. Euh, donc, pour un petit de coup d'œil global, euh, on a ici le serveur qui est interrogé, alors l'idée c'est d'identifier surtout la région, en l'occurrence ça s'appelle local 1 par défaut, ensuite on a trois sections, la première c'est les bases de données, c'est-à-dire les instances et les sauvegardes, on a ensuite une section d'administration pour gérer euh, le service, et le reste important c'est que comme vous êtes vous-même opérateur, du service, ben, il y a tout un tas d'opérations de, de, qui, qui sont en fait privées, qui sont pour les, les salariés d'Amazon. Et eh bien ici, vous allez les retrouver dans cet onglet-là. Et enfin, euh, Temboard est associé à ce projet pour la partie euh, opérationnelle euh, sur les, les, les bases de données, donc tout ce qui est en dehors de l'API Cloud. Quand je suis dans les bases de données, un point important, c'est que euh, le service est multicompte. Donc On peut isoler les instances. Euh, par euh, compte pour gérer euh, les accès. Donc, par exemple, là je vais dans les bases de données de l'équipe A. Voilà une petite liste d'instances. Euh, on a différentes versions majeures, etc. Je vais tout de suite me lancer dans la création d'une instance. Voilà un formulaire de création d'instance qui a encore plein de paramètres qui sont ajoutés. On est quand même sur un projet qui est en cours de développement. Je vais l'appeler achat parce qu'elle va être en achat. On peut choisir la version majeure de PostgreSQL. Donc bien sûr, la version 13 est en cours de développement. La classe d'instance, c'est la configuration, des ressources. Alors contrairement à RDS qui a des paramètres, des variantes large, xlarge, small, etc. Ce n'est pas toujours lisible, sauf à avoir quand même pas mal d'expérience. On a choisi quelque chose de très lisible. Donc c'est une liberté hein, par rapport à la, à la compatibilité avec RDS. Donc là, je vais laisser euh, pas trop de RAM puisque ça va quand même être sur ma machine. Le sélecteur de taille de disque, donc euh, là, je vais mettre 8Go par exemple. Enfin, la disponibilité de, du service. Euh, donc, on a deux zones de disponibilité, A et B. On a choisi d'en faire que deux chez Amazon, pour ceux qui connaissent, il y en a trois. Pourquoi Parce qu'en fait, souvent, dans l'entreprise, euh, on a une zone de production. Donc, par convention, c'est la zone A. Et une zone de continuité d'activité, par convention, c'est la zone B. Donc voilà, par défaut, on provisionne la zone A. Si j'active la haute dispo, eh bien, ce sera configuré donc, avec Patroni. La zone de disponibilité A, il y aura le primaire par défaut, et le secondaire sera en zone B de continuité d'activité. Voilà, c'est aussi simple que ça. Ici, euh, bah, je configure tout simplement le... Un utilisateur avec son mot de passe initial, euh, la base de données s'appellera Toto comme lui, donc il aura sa propre base, c'est la base initiale, après on pourra créer d'autres bases. Enfin, on a implémenté une fonctionnalité, c'est la supervision et l'analyse des performances, et on n'a pas réinventé l'eau chaude, on s'appuie sur ThemeBoard, simplement. Donc, quand j'active cette option, un agent sera provisionné et enregistré dans l'interface de ThemeBoard, qui est référencé, euh, qui est euh, en lien tout en haut. Donc une fois que j'ai pu euh, bah, remplir ces quelques questions, je peux lancer la création. J'appuie sur Create. Donc là pour information, euh, là, le provisionnement va être un peu long. J'ai deux VM qui vont être clonés. Euh, qui vont être, euh, avec les disques qui vont être alloués, initialisés, PostgreSQL qui va être configuré, mis en réplication, etc. Des enregistrements en temboard, il y a pas mal de choses, ça va prendre 2-3 minutes. Donc, pendant ce temps, je vais vous présenter un petit peu le reste. Euh, par exemple, si je vais sur une base de données, je suis dans les détails, j'ai euh, quelques informations sur ce qui a été provisionné, un petit cartouche qui m'explique la collectivité. Et ici, la liste des sauvegardes de cette base de données. On voit qu'il y a des sauvegardes automatiques. J'expliquerai un petit peu après les, les sauvegardes. Là, il y a quelques actions, notamment on peut faire une, une, une sauvegarde euh, manuelle, c'est-à-dire à un point donné, on déclenche en plus des, des sauvegardes automatiques qui sont quotidiennes. On peut aussi restaurer un point dans le temps. Ah oui, forcément. Pendant qu'elle est en train de sauvegarder, je ne peux pas faire la restauration PTR, dommage. Supprimer. Et puis il y a le lien vers Themeboard. Donc quand je. Oups. Pardon, je bascule. Pardon, voilà. J'ai cliqué sur le lien, je pas fait nouvelle nouvel onglet, parce que c'est une application JavaScript. J'arrive sur la page de l'instance dans ThemeBoard. On retrouve ici son nom, cartographie, avec son adresse complète. Et ben là, vous connaissez ThemeBoard, hein. vous pouvez gérer les, les processus en cours, avoir la supervision, les alertes analyser euh, la, le bloat et euh, déclencher des reindex, etc. Maintenant, depuis la dernière version, la 7, vous pouvez aussi euh, profiter de l'interface APG Stat Statement. Donc euh, ça, c'est... Ça, ça toutes les nouveautés de Themeboard, bah, vous allez en profiter dans votre cloud, simplement. Je quitte Themeboard, je reviens vers la, vers la console. Donc là, l'instant, la sauvegarde est terminée. Je vais pouvoir vous présenter la petite boîte de dialogue pour restaurer à un point dans le temps. Donc soit je prends la dernière date restaurable, soit je peux choisir à la seconde près. C'est une limite de, de l'API RDS, un point de restauration. Donc ça c'est l'API pour le PITR. Ici j'ai toutes les sauvegardes, sauvegarde automatique automatiques. Et euh, pour finir, l'achat est créé, je vais vous montrer un petit tour dans, dans l'administration. Donc en haut, je peux cliquer sur la section administration où je vais pouvoir gérer les utilisateurs, essentiellement euh, à, quelle équipe, euh, à quel compte ils ont accès, donc dans quelle équipe ils appartiennent, et puis aussi gérer les clés d'accès, puisque comme c'est un compatible RDS, on peut euh, consommer. Euh, L'API directement avec des clés d'accès. Donc par exemple, la ne crée une clé d'accès tout simplement. Euh, voilà. Le multi compte donc un peu l'autre aspect, l'autre bout de du, du, du, l'isolation de des ressources. Ici, j'ai un compte et je peux ajouter des utilisateurs. Enfin, un dernier point, on peut, pour l'achat, on peut gérer, le service permet d'allouer de, de, des, des plages d'IP. Donc si votre moteur de provisionnement est basé sur les vip ben Cornac va euh, pouvoir recevoir des plages d'IP qu'on lui confie et c'est lui qui va les allouer aux différentes instances. Voilà, Je reviens dans les bases de données et voilà, j'arrive sur mon instance en achat. Voilà pour cette démo. Je vais, avant de vous poser vos questions, juste euh, refaire un petit point visuel pour clarifier un peu euh, le, le projet, comment il se situe. Donc, en, en jaune, c'est l'appliant, c'est-à-dire que c'est un fichier qui va, avec une machine virtuelle que vous allez pouvoir déployer, par exemple, dans votre vCenter. center et qui contient les services Cornac Web donc le frontal web, et puis un processus de tâche de fond. Ce processus web va publier le, le projet console. Donc, tout, ça, tout ce qui est en vert avec le petit logo open source, c'est public. Et en bleu, c'est l'opérateur, donc c'est un mot qui est repris du... du du monde Kubernetes, et c'est lui qui va implémenter euh, le provisionnement. Là j'ai fait la démo avec l'opérateur qui est euh, l'offre-socle de Dalibo. Il y a un petit opérateur public. mais Vous pouvez par exemple utiliser vos playbooks en ou des choses comme ça. C'est ça l'idée de ce projet, c'est de, de donner toute l'infrastructure et de laisser le provisionnement euh, tel que votre entreprise le fait actuellement. Ce n'est pas de tout révolutionner. Ré Donc là on a bien l'image de euh, la VM template avec PostgreSQL et tous les outils, en particulier l'agent board. Et là, ici, la liste des VM qui vont être gérées, administrées par le service. Voilà, j'espère que comme ça, c'est un peu plus clair. N'hésitez pas, donc bien sûr, euh, Dalibo est en train de construire euh, une offre de support euh, au-dessus de, de ce projet. Pour, euh, si, vous avez, si vous souhaitez monter un, un cloud interne avec euh, non pas euh, une solution maison ou bien alors une solution propriétaire, mais quelque chose de libre, eh bien, venez nous voir pour euh, contribuer. Euh, a fait monter un partenariat et faire évoluer le projet dans, dans votre sens. Euh, N'hésitez pas à tweeter, à relayer. Et puis, bah, si vous avez vos questions, bah, je suis disponible maintenant. Merci Étienne pour euh, ta conférence. On a quelques questions sur, euh, sur Twitter. Alors, la première est... Quel est l'outil qui permet de faire les sauvegardes dans Cornac Alors avec la démonstration là c'était euh, Pitrerie. Euh, après, comme je l'ai dit dans votre euh, opérateur, bah, vous pouvez utiliser le, le service de sauvegarde qui, qui, qui vous, que vous préférez. C'est justement un point important de ce projet. Ce pas forcé euh, de choix technologiques en fait, autour de PostgreSQL. Si vous pouvez le faire aujourd'hui via SSH. En fait, d'une manière ou d'une autre, Cornac peut le faire. Si vous pouvez le faire via de bulb Cornac peut le faire. Euh, y a des... Cornac va fournir quelques aides pour implémenter, par euh, exemple, justement, Pitrerie, etc. ou, ou PG Backrest pour euh, gérer un serveur de sauvegarde, en SSH ou quoi. Mais en soi, vraiment, le, le, c'est tout à fait possible d'utiliser autre chose. En l'occurrence. J'ai fait une démonstration avec le produit socle de Dalibo, et il est capable de gérer PG Backrest et Barman. Donc, c'est tout à fait faisable. Merci. Une deuxième question, toujours de, de Twitter, de Sébastien. Euh, Est-ce que l'on peut faire un système hybride cloud plus interne Ah oui, alors c'est une question un peu... Euh, pff, euh... Richard, je vais, je vais essayer d'interpréter, C'est pas évident euh, sans avoir le, le retour visuel. Euh, L'idée, c'est que Cornac fournit une région, une instance de Cornac. C'est un, une région d'un cloud RDS. Sauf que au lieu d'être euh, intégré dans le cloud d'Amazon, c'est totalement indépendant. Vous devez simplement configurer vos outils pour interroger le, le point d'entrée que vous provisionnez plutôt que les points d'entrée d'Amazon. C'est-à-dire que pour provisionner un PostgreSQL dans votre euh, cluster, dans votre data center, vous ne passez pas par l'API public d'Amazon, vous interrogez directement Cornac qui est dans votre infrastructure. Euh, ensuite, si vous voulez faire euh, par exemple, avoir, je sais pas, une application qui est euh, publique, et une base de données dans votre cloud interne, mais là, ce n'est plus vraiment à Cornac de le faire, ça à vous de gérer du, le, le problème réseau. Donc ça, c'est si j'interrogerais près de cloud plus interne en public plus privé. Si par contre, cloud plus interne, c'est plutôt euh, ben voilà, un Dalibo qui est euh, une, un, un cloud euh, un privé avec Cornac, euh, donc en mode cloud, et puis d'autres bases de données qui sont euh, juste gérées manuellement. Alors... Oui, dans une certaine mesure. C'est-à-dire que le but de Cornac, euh, actuellement en tout cas, c'est de provisionner des VM euh, comme vous, comme de vos VM, c'est-à-dire que vous faites votre template avec tous vos outils d'interne de votre entreprise qui, euh, qui en standardisent vos VM. Tout ce que veut euh, Cornac, c'est pouvoir faire les quelques commandes, retrouver PostgreSQL, et puis euh, les outils, et puis les exécuter. Et, euh, et, et donc, euh, vous pouvez vous accéder en SSH à ces VM. Et, et, et faire des opérations d'administration, accéder au log, etc., euh, comme une VM actuel, actuellement. Euh, bien sûr, il euh, y, y a un peu un contrat à respecter si, si vous sortez un peu du, du, du standard, vraiment de comment est-ce que le Cornac, va, votre opérateur en fait, hein, va, va interagir avec euh, PostgreSQL, ben, effectivement vous pouvez lui mettre les bâtons dans les roues. Donc, euh, l'idée, c'est pas trop de, de, de mélanger les deux modes d'administration de, de PostgreSQL, mais en tout cas, de le permettre. Il y a même cette idée de fonctionnalité, c'est de dire, bah voilà, vous avez votre cloud interne qui a provisionné un PostgreSQL, mais à un moment, il devient peut-être très important, c'est plus une petite base de données qu'on qu laisse en, en, en, en libre-service, mais plutôt une base de données qui a besoin d'être peaufinée, etc., d'avoir de, de cette fonctionnalité, de dire, ben, voilà, cornac merci, tu as provisionné cette VM, maintenant on va la débrayer, on va la gérer en mode euh, traditionnel. Pourquoi pas C'est des choses comme ça qui sont tout à fait accessibles dans, euh, dans ce projet-là, euh, à discuter ensemble. J'espère que, que ça répond à la question qui est riche. Merci. Euh, on va... Je vais enchaîner sur une... la question suivante. Est-ce que c'est prêt pour de la production aujourd'hui Alors non, euh, je pense, je l'ai un peu dit dans la démo, non, clairement, on est sur un projet qui, est, qui a déjà pas mal de développement, mais il y a des fonctionnalités qui manquent pour la, la production. Et puis euh, euh, là, ce qui est... Et puis aussi, euh, par rapport au tests et à la qualité, on a encore des, des choses qui, qui manquent. Justement, ce, qu ce que nous, Dalibo, on fait, là, c'est vraiment proposer une, de lancer une démarche euh, de, de contribution, d'avoir de, de, des retours aussi pour, euh, pour piloter le projet. Donc, c est, c est, si vous avez un projet de cloud, là, ne nous dites pas euh, « dans une semaine, chez un cloud ». Mais par contre, euh, ouais, si vous voulez euh, ne pas investir énormément de développement en interne pour… Euh, Accéder au cloud sans, sans sacrifier votre souveraineté, ben c'est le moment. Ouais. Ok. Alors, la conférence suivante sera euh, présentée par Patrick Vergne, euh, Stéphane Tachoir de Air France et Caroline Devasson sur le retour sur notre démarche PostgreSQL.